C'est parti pour l'épreuve principale, 990 mètres à parcourir avec Emblem of Hope, Winter Chill, etched in Blue. Donc Emblem of Hope avec Winter Chill qui s'amène maintenant à son extérieur et Edged in Blue qui va suivre tranquillement en troisième position avec Niven Mardé en selle. Donc à 700 mètres de l'arrivée avec Emblem of Hope, toujours un peu talonné par Winter Chill et Sonaram à l'extérieur, Edged in Blue qui va maintenant essayer de se rapprocher à 450 mètres de l'arrivée. Emblem of Hope qui a l'air assez facile avec Jamir Hossen devant Winter Chill alors que Tin Blue était sous le cravache de Niven Mardet à l'entable du dernier virage. Emblem of Hope qui tente de repartir. Tin Blue va essayer de revenir. Emblem of Hope monté par Ali Hossen qui... Va tranquillement quitter ses adversaires. Il cherche Edge une Blue, Emblem of Hope. S'impose facilement devant Edge Tin Blue. Et